Le 30 juin, c'est la nuit d'accessibilité avec Jackson. Lors de cette soirée, vous serez tour à tour acteurs et spectateurs. Défi numérique solidaires, initiation sportive, concert de musique brésilienne et démonstrations spectaculaires. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Paris sera notre terrain de jeu. Faisons équipe pour l'accueil de tous lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Retrouvons-nous lors de la nuit de l'accessibilité le 30 juin à 19h à la Halle des Blancs-Manteaux.